Bonjour Régine. Euh, rapidement deux mots à propos de la mission de Life Invest, c'est d'aider les entrepreneurs à sécuriser leur patrimoine et gagner des revenus passifs grâce à l'investissement immobilier international. En somme, développer son capital et sa qualité de vie en un temps record et on est très content de pouvoir travailler ensemble. Avant de parler de votre expérience Life Invest, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas encore Bonjour Romain. Euh, donc, je suis Régine Labrosse, euh, euh, je suis entrepreneur, euh, j'ai euh, construit un business qui a euh, été vendu, que j'ai vendu il y a quelques années, euh, il y a trois ans de cela, et depuis euh, juillet, je m'offre euh, le grand luxe de pouvoir diversifier maintenant mes, euh, mes intérêts, mes activités, et donc pas mal d'activités en ligne. Donc, euh, deux euh, importantes euh, que j'ai envie de signaler ici en particulier. Une première qui est euh, d'aider donc les entreprises à investir dans l'art avec des artistes de leur vivant. Donc voilà je suis euh, dans l'art et je vends des tableaux euh, d'artistes vivants qui sont cotés. Et la deuxième partie, c'est quelque chose un peu plus dans le rayon, ce qu'on appeler le rayon un peu contribution, c'est-à-dire que euh, j'aide les personnes à passer un peu le cap de la cinquantaine, euh, qui peut être un petit peu difficile. Donc ça, c'est du développement personnel, et je m'amuse beaucoup, c'est quelque chose de, de très gratifiant et que j'aime beaucoup. Voilà, donc je diversifie aujourd'hui mes activités et mes investissements également, et c'est par ce biais que nous nous sommes rencontrés. Excellent. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'investir en dehors de votre pays de résidence Alors, euh, je suis toujours partisan du fait qu'il ne faut pas mettre tous ces zones au même panier. C'est vrai qu'au niveau euh, immobilier, euh, j'ai fait pas mal de choses en France et euh, l'opportunité s'est présentée, donc notamment de te rencontrer, euh, avec cette opportunité d'investir en Estonie, qui est quand même un endroit où, où, où ça, ça bouillonne, euh, en pleine ébullition, beaucoup de choses se passent. Donc Pour moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant de regarder un petit peu au-delà des frontières euh, françaises. Donc c'était vraiment un une certaine prudence, finalement, pour ne pas mettre tous les oeufs dans, dans le même panier, dans un premier temps, et, et donc euh, deuxièmement, eh bien, de, de tenter une nouvelle aventure. Superbe et quelle était votre problématique principale avant d'investir, de franchir le cap d'investir à l'étranger Je crois que le, le, le truc que tout le monde dirait, hein, c'est de ne pas connaître. Euh, donc tu subodores, qu'il y a peut-être quelque chose, mais sans connaître, euh, tu ne te lances pas en fait. Et comme je n'avais pas forcément l'intention de venir ici et passer un temps fou, à faire mes recherches et tout cela donc je n'ai pas franchi le pas jusqu'à ce que l'opportunité se présente euh, qui me paraisse intéressante justement donc c'est je pense que c'est euh, sécuriser un peu euh, justement euh, ses arrières et qu'est ce qui vous a poussé à rechercher un professionnel pour vous aider à résoudre cette problématique ben, c'est justement ça en fait c'est pouvoir être accompagné euh, et pour moi la personne qui va m'accompagner euh, j'ai besoin vraiment de, de, de, de, de sentir euh, euh, je ne veux pas être perché, mais un petit peu à un niveau énergétique, qu'on sente qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on se comprend, euh, que les mots aient le, la même signification chez l'un et chez l'autre. Euh, donc voilà, se sentir accompagné par quelqu'un qui euh, te comprend et qui est professionnel euh, et, et vraiment qui va aplanir euh, tout le travail pour, euh, pour toi. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler avec Life Invest particulièrement je pense encore une fois que c'est une histoire d'homme, de manière générique, d'hommes et de femmes, mais une histoire d'homme. Donc, euh, donc, Romain, quand euh, on a eu l'occasion de discuter, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de choses en commun et j'ai beaucoup aimé l'approche qui était simple, euh, straightforward, cash. Voilà, la situation est celle-ci, voilà ce que je peux faire et, et, et voilà ce qu'il y a. Donc, ça pour moi c'était quelque chose d'important. Et également, euh, le fait que tu aies travaillé avec d'autres personnes euh, que euh, je connaisse, ça aussi, il y a un côté de cooptation qui est rassurant. Tout à fait. Et euh, que retenez-vous de l'expérience Life Invest en particulier Oh, ben c'est euh, ce que je trouve fabuleux. C'est un très bon service. Donc, on est chouchouté, on est bichonné pas à excès non plus, de manière très professionnelle, et les choses sont rendues très simples. Euh, je pense que ça aussi, ça fait partie de quelque chose. On, on, est, on investit, c'est une nouvelle expérience, on va dans un domaine qu'on ne connaît pas forcément, même si je connais un peu l'immobilier, pour avoir déjà euh, des biens et investi dans ce domaine-là, mais surtout en France. Donc c'est important de se sentir vraiment bien entouré et que les choses soient claires. Euh, J'ai toujours eu des réponses à mes questions, euh, donc, un côté très pro, euh, et pour moi, c'est l'essentiel. Donc, sentir que la personne, un, connaisse son métier, deux, connaisse l'environnement, et trois, euh, ait envie de, de, de faire du bon boulot. Donc, s'il y a une passion pour, pour son métier, qu'on sent qui est une évidence. Excellent. Et comment est-ce que Life Invest est aligné avec votre code de valeur ben c'est ça en fait. Euh, c'est la passion. À partir du moment où on a une passion, eh bien on fait tout pour euh, pouvoir la vivre et permettre à d'autres de contribuer à, à, à ce, ce, ce truc vachement vertueux finalement. Donc j'aime les gens passionnés, euh, j'aime euh, euh, faire partie d'une bah, aventure qui est hyper dynamique. Donc ça déjà pour moi, ça, ça, ça contribue. La deuxième chose pour moi, c'est essentiel d'aider le maximum de gens à devenir indépendants financièrement. Euh, donc ça, j'essaie je, je, de le faire, moi, par rapport à, à ma cible, hein, qui est les personnes de, de 50 ans. Certaines ont, ont peut-être du mal financièrement à joindre les deux bouts. Et bien, pour moi, c'est essentiel de peut-être pouvoir leur apporter des solutions pour qu'elles deviennent un peu plus euh, maîtres de leur destinée. Donc, on partage ça également comme, comme valeur euh, avec la Finvest. Et puis également, euh, le fait d'explorer de, de nouveaux horizons. Excellent. Je suis ravi qu'on qu ait tous ces points communs. Et qui nous ont euh, rassemblés, réunis aujourd'hui à cette table. Et euh, avant-dernière question, si aujourd'hui quelqu'un vous appelait et vous disait pourquoi devrais-je faire un Life Invest Que lui diriez-vous Bon, l'hôtel est très bien. Non, je... <rire> <rire> non euh, Qu'est-ce que je dirais Je dirais que euh, c'est quelque chose de... Enfin, J'ai trouvé la société très sérieuse. Euh, avec simplicité, euh, les choses sont mises sur la table. Euh, donc voilà, c'est un service professionnel euh, qui a complètement le mérite de nous ouvrir des portes là où on n'avait pas forcément de connaissances euh, auparavant. Donc dans ce genre de choses, il faut être accompagné et autant être accompagné par euh, des gens de compétences euh, et avec de la bienveillance. Voilà Excellent. ce que je dirais. Merci beaucoup. Et pensez-vous qu'il est important de mentionner autre chose pour finir euh, Alors oui, bien sûr. Pourquoi l'Estonie euh, le, le, le fait que Life Invest propose des investissements en Estonie, ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que, comme beaucoup de gens, on regarde un peu ce qui se passe en Estonie et je suis toujours complètement scotché de voir cette ébullition, cet essor, j'ai l'impression qu'on vit dans le futur ici. Euh, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, quand elle prend son bus, il y a des robots qui sont à côté parce qu'ils testent plein de robots, parce que toute la robotique, euh, c'est un peu le berceau ici, des tas de choses se passent. Donc ça, on le sent quand on vient ici, et donc par rapport à des investissements, c'est évident qu'on est dans une terre d'avenir. Donc ça m'intéressait tout particulièrement d'investir, non pas dans un pays hors et n'importe lequel, pas du tout, mais dans un endroit où il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'ébullition, beaucoup de forward thinking. Euh, et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Euh, je lisais également des articles sur euh, le, le drainage de cerveau, mais en sens inverse, c'est-à-dire que beaucoup de cerveaux, de jeunes cerveaux, viennent ici pour travailler, pour développer. Énormément de start-up. Je crois également, quand on regarde l'âge moyen de CEO de certaines startups, c'est juste hallucinant. Au moins de 30 ans, il y en a plein. Euh, donc tout ça, je trouve ça hyper excitant euh, et, et c'est vraiment une, une terre euh, du, du, de demain. Euh, donc voilà, investir dans ce genre d'endroit de, me paraît assez, très, très intéressant au niveau européen. Et c'est l'Europe. Ça aussi, c'est un autre point que je voudrais souligner. Je suis française, je paye mes impôts en France. Euh, et le fait que ça soit en Europe, c'est tout à fait légal. Donc voilà, tout est absolument nickel, légal et il n'y a aucun... Euh, souci du, du, du coup par rapport à ça. Donc ça aussi, c'était un élément très important pour moi, que les choses soient faites de manière clean. Super, bah merci pour, euh, pour ce témoignage et encore une fois, c'est un, un plaisir de faire affaire ensemble, un sur un, comme on dit, voyons ce qui se passe par la suite, en tout cas, euh, au plaisir euh, de, de piloter d'autres investissements. Euh, avec plaisir, avec plaisir et merci Romain, merci à toi. Excellent. A très bientôt. À très vite.